Ouais. Enchanté de oh, arrive, vous il arrive. Il arrive. accueillir et, euh, et c'est formidable mm -hmm. que vous puissiez comme ça raccrocher euh, de ah, si loin et un peu au pied mm -hmm. levé puisque voilà on vous bouscule un petit peu mais on, on s'engage du coup à vous libérer évidemment en temps ah. et en heure pour votre prochaine réunion. Euh, donc vous êtes à l'écran, vous êtes avec nous. Euh, donc, comme je vous le disais, euh, on, on se réjouit de vous accueillir, peut-être que... Oui, je vais dire quelques mots. Merci ouais. beaucoup Alexandre, tu vois que tu es présidée par un fan club particulièrement dynamique. Et donc, euh, et merci beaucoup d'accepter de démarrer plus tôt pour être sûr, euh, soit sûr que tu puisses euh, d'abord euh, pré préparer, ta, te présenter... Euh, ton intervention et puis euh, qu'on ait un petit débat puisqu'on voulait forcément te poser un certain nombre de questions déjà à Isabelle et moi et d'autres euh, peut-être. Donc euh, pour tout le monde, j'indique je, euh, je Alexandre est directeur de recherche euh, au CNRS et donc c'est à la fois un historien de la littérature, un spécialiste de la euh, critique littéraire mais également un écrivain et euh, un écrivain en fait, bon, un critique littéraire. Et également un écrivain et un poète, est-ce qu'on peut le dire euh, Et donc c'est euh, vraiment aussi euh, le pionnier des humanités et numériques dans le domaine littéraire. Hein, c'est le fondateur du site Fabula et au CNRS c'est vraiment le, le spécialiste de cette dimension-là. En ce moment, donc il s'occupe euh, en tant que directeur adjoint scientifique à, à l'INSHS et il est aussi auteur de nombreux euh, ouvrages sur. Euh, voilà, littérature contemporaine, la théorie littéraire et les rapports entre littérature et société. Donc, on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui dans ce collège. Vas-y, Alexandre, tu as la parole. Merci beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. Vraiment désolé hein, de d'être de, coincé à Montréal, et les dates du de Bordeaux après avoir calé une, une série de, de conférences. Oui, je, je voulais évoquer en fait de manière assez... Euh, concrète et, et pragmatique, euh, la question des rapports entre littérature et politique à travers une enquête que, que j'ai menée euh, l'année dernière et, et qui est parue euh, aux éditions d'Observatoire euh, il y a quelques mois avant les élections euh, sous le titre « La littérature est une affaire politique ». Puisque euh, j'ai souhaité euh, donner la parole aux écrivains eux-mêmes, j'en ai interviewé 26 euh, correspondant à, à de, de toutes les générations littéraires hein, de, de l'aîné Anierno jusqu'à la, la, la pétroleuse euh, Sandra Lucbert jeune activiste euh, l'ensemble des tendances littéraires sont représentées dans ce volume puisque euh, on a du roman réaliste avec le de, de travail d'Aurélien Bélanger qui, qui représente le, le, le mode de fonctionnement des, du capitalisme industriel dans des romans balsaciens, jusqu'à des écritures expérimentales, Nathalie Quintane, euh, ou des autofictions exploratoires comme chez Chloé de Donc, j'ai essayé de faire un, un panorama en utilisant une, une vieille technique hein, qui est celle de l'enquête littéraire telle qu'on a pratiquée au, au début du XXe siècle, consistant à, à poser à chacun les, les mêmes questions. Euh, visant à aborder en fait la question de la politique avec euh, plusieurs angles autour de la question du style, autour euh, du rapport euh, au pouvoir, euh, autour de la théorie politique et de l'importance qu'elle a euh, dans les œuvres, et autour de la question de, de l'engagement, euh, euh, l'actualité de cette question de l'engagement. Est-ce que c'est encore une catégorie euh, euh, pertinente est-ce qu'il faut parler de plutôt d'implication euh, comme propose Dominique Viard c'était une des questions qui a qui a euh, parcouru euh, mon travail et euh, c'est quelques éléments de, de résultats finalement de, de cette enquête que je voudrais vous, vous présenter là euh, en, en, en insistant sur le fait que que euh, très peu euh, d'écrivains ont refusé de répondre j'ai eu quelques quelques silences, silences de Welbeck par exemple, euh, qui, qui sur lesquels on, on pourra euh, réfléchir puisque ce sont des, des, des, une œuvre euh, politique et en même temps post-politique, hein, euh, euh, qui, est, qui est tout à fait intéressante. Mais pour se concentrer sur euh, les écrivains que que, que j'ai interviewés. Euh, l'enthousiasme à répondre euh, a été absolument général, y compris chez des écrivains que je pensais plus éloignés euh, de la question du politique, euh, des gens comme Laurent, Laurent Godet, hein, qui, vous savez, met en place des, des, des, des œuvres théâtrales qui se situent dans, dans un monde légendaire en Afrique, ou du côté, par exemple, euh, d'un écrivain de l'intime, euh, comme Philippe Forest, euh, qui, qui a, a répondu euh, avec aussi beaucoup, beaucoup de, de vigueur euh, à l'ensemble des questions que j'ai posées. Donc, des écrivains qui se sentent concernés par la politique, euh, premier point, hein, euh, de manière tout à fait euh, euh, unanime, des écrivains qui, par comparaison avec le tableau euh, qu'a tracé euh, Gisèle Sapiro dans son essai sur littérature et politique de la faire de refuge, jusqu'à la guerre d'Algérie, se situent tous dans le cadre démocratique. Hein, euh, le, le, le, euh, en dehors de gens que je n'ai pas euh, euh, cherché à, à, à convoquer, comme euh, peut-être Richard Millet ou Renaud Camus, euh, c'est vraiment l'exercice euh, démocratique qui intéresse les écrivains, c'est d'intérieur de cet espace-là qu'ils essayent de, de penser des options politiques euh, et non pas euh, par opposition, comme ça peut l'être, euh, au projet démocratique lui-même. Et à la question gênante que je posais sur le fait que l'écrivain, euh, pour malarmer, euh, devait être un un aristocrate lorsqu'il écrivait et un démocrate lorsqu'il vivait. Les écrivains étaient tout à fait gênés et ont essayé de, de, de répondre à ce, à ce paradoxe malarméen de manière intelligente en parlant d'un élitisme culturel, d'un élitisme tour pour tous. Ils ont essayé de, de contourner ça pour vraiment situer leurs pensée à l'intérieur d'une défense du cadre démocratique que leur œuvre va chercher à explorer. Euh, en travaillant euh, à partir d'une euh, réflexion sur des situations qu'il va s'agir d'éclairer, de rendre visible à l'opinion publique, sur des conflictualités qu'il va s'agir euh, de rendre présentes, sur un, un vocabulaire qui va s'agir euh, d'analyser. Donc, intérêt unanime pour la politique, sentiment commun de contribuer au bon exercice euh, de euh, la démocratie, mais moyens littéraires euh, divergents pour participer à cette démocratie elle-même, puisque euh, si tous les écrivains se retrouvent dans l'idée que la littérature, euh, qu'elle soit fiction ou non-fiction, contribue à une éducation démocratique en nous sensibilisant euh, à autrui, en euh, nous rendant euh, euh, plus plus euh, plus euh, capables de, de saisir des formes de vie euh, marginales, douloureuses, invisibilisées, euh, les œuvres littéraires, je le disais, vont euh, tour à tour chercher à euh, travailler euh, le langage littéraire ou à se situer dans une description plus euh, traditionnelle. Euh, euh, deux choix qui sont tout à fait euh, différents, hein. soit on va chercher à transformer euh, l'exercice le, le, euh, par les représentations, hein. on va introduire de nouvelles représentations en montrant par exemple de l'intérieur comment fonctionne une grande entreprise, soit on va essayer de travailler le langage hein, et travailler euh, ce que Gisèle Sapiro appelle les, les cadres hein, de la perception euh, euh, qui sont euh, considérés comme eux-mêmes politiques. Alors, dans cette euh, enquête, j'ai essayé de souligner hein, euh, ces, ces différents euh, modes euh, d'intervention en, en soulignant d'abord euh, que, que le travail politique des écrivains se fait par une pensée de l'histoire, une pensée de l'histoire qui va en éclairer euh, les, les zones sombres, les zones refoulées. Hein. C'est le cas chez Le Binet, par exemple, ou chez Alice pour qui euh, il s'agit de donner un récit commun hein, aux, aux Algériens euh, rapatriés en France dans les années 60, ou euh, euh, essayer de, de, de euh, donner voix euh, à ceci, comme le fait par exemple Jean Rouault ou Camille de Toledo euh, autour euh, des crises historiques hein, euh, qui ont été euh, la guerre de 14 ou pour Camille de Toledo, euh, le, le la ligne communiste hein, et le et le et les, le totalitarisme communiste cette dimension euh, historique est, est une manière euh, finalement de travailler euh, notre compréhension euh, de l'histoire notre position par rapport au, au passé et elle participe pleinement une réflexion politique. Alors, autre euh, élément, évidemment, central à une pensée politique par la littérature, une pensée, une action politique par la littérature, la réflexion sur le social. La réflexion sur le social, elle est absolument centrale. L'exemple, finalement, le plus connu, euh, c'est sans doute celui de Daniel Ernaux, hein, euh, qui, comme vous le savez, euh, essaye de penser euh, le social dans une logique de réparation, de vengeance, elle dira « je veux venger ma race » avec beaucoup de force, mais une pensée du social qui va en éclairer euh, des aspects euh, peu connus, et j'ai notamment un entretien avec Nicolas Mathieu, hein, pris concours euh, il y a trois ans, et dont on a dit que l'œuvre s'intéressant euh, aux euh, marginaux euh, de la, des zones périurbaines des Vosges, avait euh, anticipé, permettait de mieux penser la crise des Gilets jaunes. Alors, un autre, un autre aspect qui m'a intéressé dans cette action politique de la littérature, euh, c'est bien euh, une réflexion sur les hommes politiques, l'exercice du pouvoir euh, lui-même, qu'on va retrouver chez des écrivains comme, par exemple, Karine Thuil, hein, qui, qui vont mettre en place euh, une représentation du, du moment contemporain, ou Aurélien Bélanger, qui mettra en scène euh, Sarkozy. Je ne suis pas sûr que ça soit euh, euh, si central que ça, à la réflexion politique contemporaine, mais c'est un thème qui est, qui est couramment traversé par les écrivains. Alors, autre, autre élément, je disais, par lequel la littérature se fait politique, c'est à travers le langage, parce que, euh, comme le propose Mathieu Enhardt, euh, faire entendre une pluralité de voix, c'est faire entendre euh, la complexité du corps social et son dialogisme interne. Hein, dans une perspective bactinienne, euh, je, je fais entendre euh, les, les voix, de la société et leur, et leur broie. Je fais entendre à travers l'hétérogénéité la, des langues le caractère multiculturel d'une société, avance Mathieu Nart, ou comme le propose Patrick Chamoiseau, je fais entendre les métissages dans la littérature. Donc ce travail du langage, il est absolument fondamental hein, pour des gens comme Nathalie Quintane ou Emmanuel Pirer ou Chloé Delhomme. Hein, il s'agit hein, de répondre à une domination par le langage, à, cette, à ce fascisme du langage euh, que notait Barth, à savoir le fait que le langage euh, s'impose à tous hein, par un, un travail littéraire fait de l'intérieur et on ne peut pas imaginer une politique qui euh, n'interviendrait pas sur le langage. Et de ce point de vue, euh, euh, il existe un départ assez fort euh, parmi les écrivains que j'ai rencontrés, entre ceux pour qui le style euh, est euh, fortement euh, marqué euh, euh, par une option politique opposant la droite et la gauche, et ceux pour qui la question du style est indifférente à la question du politique. Vous savez comme moi qu'un un essai euh, très influent euh, de Vincent Bertelier, euh, essaye de, de montrer que les stylistes sont de droite. Hein. Il se trouve que je vais débattre avec lui à, à la radio dans quelques semaines euh, sur cette question-là. Je crois que, que cette euh, hypothèse est, est tout à fait euh, contestable pour beaucoup d'écrivains positionnés à gauche comme créé de l'attention à la forme, le fait de transformer la réalité ordinaire par la puissance de la forme, et une entreprise qui appartient à la gauche et non pas à la droite. Et clairement, l'héritage de la réflexion de Rancière sur la manière dont le projet esthétique peut transformer euh, des euh, euh, objets euh, euh, sans qualité euh, peut leur redonner une noblesse et euh, quelque chose qui traverse euh, un certain nombre de, de, de projets littéraires euh, contemporains. Euh, et c'est par exemple le cas de Marie-Hélène Lafont qui hein. aux, aux vidéos ruraux dans une perspective qui est, qui est celle d'un Pierre Michon, va essayer de leur redonner une dignité euh, par le trait du langage. Évidemment, cette euh, perspective est tout à fait opposée à l'option stylistique d'une Annie Ernaux pour qui être, euh, rendre, rendre, rendre hommage à, à ses parents, euh, au milieu dont elle est issue, va ben passer par l'adoption d'une langue qui sera accessible. Hein, et euh, clairement, euh, un débat sur les moyens euh, de transformation sociale par le style est, est ouvert, qu'il s'agisse de proposer de transformer la langue de l'intérieur, qu'il s'agisse de proposer d'élever de, les représentations euh, par un travail formel, ou euh, plutôt, euh, comme le propose Annie d'avoir euh, un, un style adéquat, compréhensible. Annie Ernaux écrit des textes euh, qu'elle veut lisibles hein, par, par ses parents et par les gens euh, dont elle est issue. Donc, vous voyez euh, ce, ce, ce, cette importance de la question de, de la langue et de la forme, la, la variété des, des, des pluralités, et je crois euh, ce sentiment commun de, de contribuer à la démocratie, en, en mettant en scène euh, les débats sociaux, euh, en, en proposant une, une réflexivité euh, à une société qui, qui ne saurait euh, toujours euh, euh, s'observer elle-même euh, par le journalisme, par euh, la sociologie, et pour laquelle les écrivains euh, ont, ont un apport différentiel en, en ouvrant des champs, en jetant euh, des des, euh, des points de vue sur des questions qui sont ignorées. Quand l'Elas-Klemani, euh, par exemple, pense euh, la question des rapports de domination euh, à l'intérieur des rapports euh, de soins, en mettant en scène nous nounou, hein, c'est bien euh, un dossier euh, euh, des rapports de force contemporains à l'heure du libéralisme assez nouveau euh, qu'elle ouvre et avec beaucoup d'efficacité. De, euh, euh, je terminerai par quelques mots hein, sur euh, la question de, de l'engagement et, le, et le vieux projet de, de transformation sociale euh, par la euh, littérature. Je crois que euh, l'hypothèse que je fais est que la littérature se veut non seulement décrire le politique euh, le décrire rétrospectivement par l'histoire ou le décrire euh, euh, en décrivant une, une société par un, un projet réaliste, mais évidemment euh, agir agir politiquement euh, par le travail des représentations et du langage. Et que euh, de ce point de vue-là, si euh, ces écrivains renoncent et se démarquent clairement euh, du rêve euh, d'un grand soir et d'une écriture engagée, d'un roman à thèse, euh, le rêve d'émancipation, le projet d'émancipation euh, n'est pas euh, indifférent euh, à ses écrivains. Projet social, hein, euh, euh, je, je l'ai dit, on le retrouvera chez beaucoup, hein, chez nombreux de ses écrivains, mais aussi projet qui sur… Euh, euh, des thématiques plus contemporaines et plus originales, hein, la question écologique et la question féministe, pour lesquelles les écrivains estiment contribuer fortement à agir politiquement. Quand Marie Dariussec travaille la représentation et la différence entre un homme, un animal ou un homme une femme, puisqu'elle est à la fois féministe et antispéciste, à travers des récits Hein, qui mettent en scène euh, des, des individus euh, indifférenciés, hein, euh, comme vous le, vous le, vous le savez, euh, Marie-Dériosec a euh, essayé de, de, nous, de, nous, de nous mettre euh, à la place d'une truie, d'entruisme, hein, pour penser hein, à la fois l'animalité le féminin de manière extraordinaire. Elle entend hein, contribuer à euh, une, une émancipation et un antispécisme par le travail même de la représentation de l'énonciation romanesque. Et ces questions du féminisme et de l'écologie sont extrêmement présentes, ce sont peut-être deux, deux points sur lesquels les écrivains convergent et ont le sentiment qu'ils peuvent changer de, de, de, de, de fortement les représentations hein, en, en proposant des représentations faisant écart et respectueuses des formes de vie, euh, représentation qui s'accompagnent d'un vocabulaire, d'une manière d'être de, de, sensible à ces formes de vie originales, d'une de, de forme de, de justesse euh, aussi pour euh, les décrire. Et c'est donc sur, ce, euh, sur cette manière dont les écrivains vont, au fond, changer le monde sans euh, passer par une prise de pouvoir, sans endoctriner. Euh, euh, euh, simplement euh, par euh, un travail à l'intérieur euh, de la démocratie euh, consistant à euh, en euh, dévoiler euh, les, les, les contradictions, euh, les zones obscures, euh, les, euh, les inégalités, et euh, en, en continuant à porter des projets euh, d'émancipation, euh, qui ne sont peut-être plus ceux euh, de la lutte des classes, euh, mais qui sont euh, sans doute non moins forts euh, lorsque euh, euh, les écrivains euh, s'intéressent à ces questions contemporaines euh, euh, que sont l'écologie et le féminisme. Merci beaucoup. Euh, J'ai été volontairement assez, assez bref pour laisser de, de la place euh, aux questions et je suis ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup Merci Alexandre. Tu nous entends applaudir. On est très contents de cette présentation hein, qui est effectivement euh, tout à fait à l'image du, du livre. Hein, et On a évidemment des questions. Alors peut-être on va... Isabelle, Isabelle en a, elle va commencer. Si d'autres personnes en la salle veulent poser des questions, il suffit qu'ils viennent au micro, mais par contre, il faut venir, hein. donc il mm. euh, faut, faut agir, euh, s'engager aussi, comme les écrivains. <rire> Vas-y, commence. Euh, merci Alexandre. En fait, c est, c est, euh, on a retracé avec vous et à la fois, on a, on a traversé votre, votre livre et euh, on... On a évidemment croisé un certain nombre de sujets qu'on a déjà abordés dans le courant de la, de la journée, sous, sous voilà sous sous d'autres angles. La question de la justesse fait évidemment écho à l'intervention de, de Sandra ce matin. Le le le neutre euh, et renvoie aussi à, à la communication de Kim. Enfin voilà, on a vraiment euh, brossé différents différents aspects. Alors moi je reviendrai sur sur votre ouvrage qui effectivement en fait. C'est très intéressant de partir de cet exercice de style qui est l'enquête littéraire, de façon effectivement à, à, à voir à la fois différentes thématiques, mais aussi ben, euh, différents genres. Et, et si on reprend un peu le, le, le sommaire de, de, de l'ouvrage, en fait, on se rend compte que la poésie est assez peu présente. Est-ce que, est que ça fait partie d'un choix personnel Est-ce que ça rend compte en fait euh, d'une question, enfin de, de, de la, de, du fait que eh bien, euh, euh, la politique de la littérature est peu, en, en, peu investie du côté de la poésie Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire en fait euh, il, il se trouve que, que j'ai eu des discussions après cet ouvrage avec des poètes qui, qui estiment avoir euh, un travail dans des gens comme Jean-Claude Pinson, hein, mmh. euh, qui, qui a beaucoup travaillé pour la question de la justesse. Mais oui, euh, voilà, euh, il voilà. trouve ouais. voilà, que spécialiste euh, plutôt de la, la fiction et du roman, euh, j'ai d'abord eu comme interlocuteur des romanciers, et c'est sans doute une limite de ce texte qui, qui ne fait pas non plus beaucoup place à, à ce grand lieu d'une politique euh, par la langue, euh, qui est le théâtre, hein, qui, est, qui, est, qui mériterait en fait un volume à soi. Un, un volume sur la poésie, sur le théâtre, euh, euh, aurait tout à fait sens pour, pour réfléchir aujourd'hui au rapport entre littérature et politique. Bon, mm -hmm. mm -hmm. Alors, peut-être revenir sur le J'ai j'évoquais ce matin en, intro, en introduction le, le, la position de Camille de, de Toledo, qui est quand même très très tranchée, qui, euh, qui bah, ne, ne au-delà du fait qu'il ne dissocie pas politique et, et poétique, il nous encourage même à penser en fait une réduction de ces deux champs à travers le terme de poétique. Euh, comment est-ce que vous entendez cette position alors, il est très frappant que, que les, les, euh, les écrivains s'accordent à considérer que tout est politique. Hein, euh, on, on, on a clairement une manière dont la, la, la politique déborde, hein, simplement la question des rapports socio-économiques hein, pour les écrivains contemporains, tout est politique. Euh, et euh, ce terme de, de poétique, hein, est un terme qui est en fait plus, plus ancien, hein, qu'on qu retrouve chez Michel de Guy hein, et même chez, chez Philippe Jacoté, est hein, euh, repris, hein, poétique bien sûr avec un H, est euh, euh, repris euh, fortement par euh, Jean-Claude Pinson et euh, par Camille de Toledo pour, euh, pour manifester ce que Barthes appelait en d'autres termes la, la responsabilité de la forme. Hein, où, ou la morale du travelling, si on veut être euh, du côté de Godard euh, et lui rendre hommage. Euh, donc, clairement, euh, la forme est politique, ce, ce, ce vieux rêve barthésien, parce que la forme euh, modifie euh, nos cadres de représentation, notre manière euh, de sentir, le, le, le, notre euh, rapport à, à autrui est configuré par les, les formes d'énonciation euh, euh, par lesquelles nous euh, rapportons à autrui. Euh, euh, et, et nous sommes éduqués à l'autre largement par euh, la euh, littérature, euh, je crois, euh, euh, par les mots euh, que la littérature euh, place sur les situations, euh, autant que par euh, les discours euh, journalistiques euh, et ambiants. Et c'est de ce point de vue-là que les écrivains euh, entendent par une poétique euh, agir. C'est en, en, en modifiant, en... en, en, en, en Changeant de modalité énonciative, en par exemple en jouant euh, pour pour prendre un, un, un texte euh, qui est paru qui je ne l'ai pas euh, interviewé euh, euh, dans, dans mon euh, dans mon volume mais mais je, je, je regrette hein mais, mais euh, Ah, pas... On reste en non, suspens. <rire> on ne saura pas. Euh... Ah, as... on, on vous a... Il nous manque un petit bout. Euh, euh, Baya, Mac, Tam, n'arrive à des formes de de vie non-binaires. Hein, euh, dans arcadique euh, paru chez powell euh, il y a quelques, quelques années, et dans la 13e heure dans cette rentrée littéraire, la forme a enregistré fait, euh, ces non-binarités euh, et leur donner place et les penser de manière heureuse et intéressante. J'avais une petite question, hein, juste pour alterner, mm -hmm. euh, puisque bien sûr, tu, tu récuses, enfin, ces personnes avec qui tu t'entretiens récusent un modèle classique d'intellectuel engagé, comme ils vont réfuter cette idée de, de, de l'écrivain complètement dans sa tour d'ivoire et, et non intervenant. Dans ce cas-là, c'est un double refus et effectivement, c'est vraiment à partir. D'une expression et d'une analyse propre qu'ils vont s'engager dans le monde et, comme tu disais, agir. Donc, dans ce cas-là, de quel type d'action, hein, ça rejoint la question qu'on discutait aujourd'hui, hein, de quel type d'action euh, euh, s'agit-il euh, en réalité Alors, euh, effectivement, c'est l'hypothèse de ce livre, hein, c'est une forme d'action, une forme d'action qui peut être intralittéraire ou qui peut être paralittéraire intralittéraire, par ce que, ce que, ce que tu as, tu as toi-même théorisé comme étant l'éducation sémantique, le euh, de, de, de travail des de d'orientation, euh, par euh, ce travail euh, plus traditionnellement sartrien de, hein, de dévoilement, de dévoilement de zones sociales, les néo-ruraux chez, chez Magdalena Fon, euh, les, les rapports de force euh, dans les multinationales chez Eric Reinhardt, euh, les, les rapports de force dans le chez les Assimani, etc. Euh, mais aussi, euh, je crois qu'il faut pas oublier le le le le rôle que la littérature possède maintenant dans les socialités. Euh, euh, et, et là aussi, euh, lorsque l'écrivain va en résidence euh, et qui travaille avec euh, des, des sans-emploi ou euh, des, des personnes âgées dans des EHPAD, euh, euh, on n'est pas dans le texte lui-même, mais on est dans une action aussi de, de l'écrivain par, par, par son corps, euh, dans, dans euh, des formes de reliaison sociale. On appelle souvent l'écrivain pour faire du lien social. Et, et il ne faut pas oublier qu'une partie tout à fait considérable des écrivains ne, ne vivent pas de, des droits d'auteur de leurs œuvres, mais vivent de ces interventions euh, dans les collèges, auprès de publics difficiles, dans des ateliers d'écriture. Et cette forme euh, est tout à fait considérable, comme l'est aussi les formes de démocratie euh, qui sont liées euh, au groupe de lecture, au groupe de lecture numérique, aux groupe de lecture euh, euh, aussi qui, sont, qui, qui se font… Euh, <rire> Euh, vraiment, qui, qui, qui se font physiquement, on a de très très et nombreux, -y. il n'y a, a pas, il y a pas un, un, un, une ville sans, sans d'innombrables groupes de lecture et là encore ce sont des exercices de, de la démocratie puisque travailler ensemble le sens critique c'est clairement un, un, un, une manière de, de, de s'entraîner à la démocratie. Mm -hmm. Et sinon, une autre question au plan politique, tu relevais toi-même qu'il y a une relative homogénéité des de, de personnes, de, des auteurs. Alors, je Il y a beaucoup d'écrivains de droite. Je, en fait, il y a assez peu d'écrivains de droite, même ouais. à l'Académie française. Il semblerait que pour des raisons qui, sur lesquelles on pourrait euh, euh, s'étendre, euh, les écrivains sont, sont associés à, à la gauche, qu'ils soient des écrivains à succès ou des écrivains. Plus, plus marginaux, il semblerait qu'ils partagent des valeurs de gauche et, et à quelques exceptions près, on n'a plus d'écrivains réactionnaires antidémocrates euh, euh, qui, qui survendiquent en, en tant que tels ou il y en a euh, pratiquement plus, même des écrivains qui refuseraient d'être engagés, en fait, euh, qui ne seraient pas dans Alors, modèle de… Oui, on, des écrivains sur la Tour d'Ivoire, euh, qui cultivent effectivement leur écart, il y en a encore, mais, mais pour vivre, ils sont bien obligés de faire justement ces, ces résidences, ces invitations, ces socialités, ces festivals littéraires, ces rencontres avec les lecteurs, et, et il devient très difficile de rester sur sa tour d'ivoire. C'est vrai que c'est une question malgré tout, cette homogénéité, qu'on a aussi dans beaucoup de formes culturelles, hein, si tu prends des... des Auteurs de cinéma ou de séries, c'est la même chose. Ils auront tous en fait cette vision-là. Mais du coup, est-ce qu'il y a un décalage par rapport à aussi une bonne part de la, de la société réelle dans ses, dans ses opinions politiques, hein, qui n'est pas peut unanimement. Voilà, on... Peut-être, peut-être. Effectivement, on a besoin de Welbeck pour faire entendre <rire> hein, la partie euh, considérable des Français qui ont qui ont voté pour <rire> oui. Marine Le Pen. Vraiment, oui. Oui, oui, très bien. Est-ce que qu peut-être qu'il peut y aurait des questions là, Parce que sinon, on peut. Ah oui, viens là. Alors, oui, alors oui. c'est Philippe Sabot qui a une question. Alors. Tu ne vas pas le. Ah oui, je, sais pas, je, si je tente de oui, faire. Oui, une légère essayer de. Les... de Les... Faire, voilà. bon, bonjour, Alexandre. Voilà. Euh, oui, j'ai. Oui, bonjour. J'avais deux, deux, deux questions, dont l'une est en fait plus une sorte de provocation, c'est-à-dire que. Le titre, la, la littérature est une affaire politique. Il y a un problème de connexion là. Je, je n'ai pas entendu ah, Philippe ah, le début de, de ta question. Connexion est instable. Est oui. Le, alors voilà, en forme de provocation, une, une première question sur le, le titre, la littérature est une affaire politique. Si on si on trouvait comme euh, si on menait une autre enquête finalement, qui était euh, la philosophie est-elle une affaire politique euh, mmh. Alors. On interrogerait un ensemble de philosophes contemporains. On aurait une sorte d'évidence dans la réponse. Oui, la philosophie est une affaire politique. On se demanderait aussi en quel sens exactement. Peut-être pas par ses objets, mais par sa manière de faire. Donc, on retrouverait des questionnements identiques, mais dans le même temps, il y a aussi, on va dire, une tension autour de ce genre de proposition, la philosophie d'une affaire politique, on l'a vu récemment, ce euh, bah, serait peut-être moins évident, en tout cas c'est l'impression que j'ai, ce serait peut-être moins évident de, de faire répondre à cette question des, des, des philosophes contemporains. Euh, euh, bon, voilà, donc, je vais avoir ton avis, même si euh, là je bascule du côté de la philosophie, mais euh, voilà, et la deuxième petite question, c'est euh, en t'entendant présenter l'enquête et en, en en réfléchissant aussi à ce que tu as dit à la fin, finalement, le, le, le, le focus porte beaucoup sur la question sociale. Alors, dans ces enjeux politiques, parler de cet espace démocratique partagé, finalement, et j'avais l'impression que la question écologique, notamment, restait une question un petit peu comme, comme un horizon mais euh, n'était pas au centre de, de cette politique euh, des écrivains, si on peut l'appeler comme ça. Donc, je voulais savoir si euh, voilà, c'est une enquête à, à, à reproduire à différents moments de notre histoire pour euh, peut-être voir s'il y a des évolutions et notamment sur cette question du, du social et de l'écologique dont, dont les sorts sont liés, mais euh, qui n'apparaissent pas liés, disons, dans, dans la restitution que tu donnes de, de l'enquête euh, euh, à l'instant. Voilà, merci. Oui, alors effectivement, première question, est-ce que les philosophes se sentiraient aussi des acteurs politiques que, que les écrivains C'est une question intéressante. Il se trouve que, que la, euh, la philosophie est, se, se place essentiellement dans un, un espace académique, hein, qui, qui est celui d'un enseignement d'une recherche qui est, qui est plus détachée sans doute des affaires de la cité que, que la littérature hein, qui vient d'une tradition rhétorique et qui a été depuis ses origines associée à la politique. Hein. L'art de convaincre était largement dans le monde ancien un, un, un art politique dont sans doute les accointances des écrivains avec la politique sont plus fortes que que que les philosophes et sans doute assez différente euh... deuxième question effectivement sur le fait que ces questions écologiques dont je rappelle l'importance ne soient pas suffisamment représentées par euh, par ce volume c'est c'est euh, sans doute assez juste et je me suis aperçu simplement de de de leur importance à, euh, après un centre d'entretien. Euh, il était trop tard de, pour changer mon questionnaire et donc, j'en témoigne oralement avec vous à titre de, de regret. Mais effectivement, une nouvelle enquête pourrait être menée sur les engagements écologiques des écrivains contemporains. Et je pense que, que la rentrée littéraire contemporaine l'a montré, ils sont loin d'être anodins. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre, sinon on reprend le crachoir, il n'y a pas de problème, mais est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans la salle Peut-être tu veux ajouter Alors, peut-être juste là. pour un prolongement de la, la, la question de, de Philippe sur la, la dimension écologique, euh, on évoquait ce matin l'importance, enfin, Sandra a évoqué ce matin l'importance de l'anthropologie en fait, mm -hmm. euh, pour travailler la question de l'attention aux détails, euh, de l'enquête. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que les anthropologues sont aussi allés vers la littérature pour euh, réinvestir la question de la politique, en fait. Hein. Donc, c'est très intéressant de voir cette porosité entre euh, bah, philosophie, anthropologie et, et littérature, comme si euh, la littérature était le terrain premier vers lequel on se tournait euh, en définitive, peut-être, mm. je dirais, euh, pour faire entendre voilà, une, une autre voix. Mais, mais donc, une question à venir, enfin, un, un ouvrage à venir. Euh, oui, Eric. Eric Benoît. Bonjour Alexandre, euh, je suis mm -hmm. content de pouvoir te voir euh, tous en micro, de écran, par l'intermédiaire de l'écran. Une question, euh, une question à, à laquelle, en la formulant, peut-être que les réponses me viennent. Euh, L'instant, et peut-être tu pourras réagir à partir de ça. Question qui m'est venue à partir de. Bon, l'idée qui arrive hein, de dire, à savoir que euh, le langage de la littérature, il est là pour exprimer, par rapport à celui de la philosophie, c'est une sûr qu'on a posée ce matin, le langage de la littérature, par rapport à celui de la philosophie, il est là pour exprimer ce qui échappe au concept, ce qui ne peut pas être conceptualisable. Euh, alors, je me suis posé un petit peu la même question concernant les rapports entre littérature et politique, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui, euh, dans euh, l'action politique de la littérature, exprime ce qui échappe au discours politique J'essaie de poser la même question dans les rapports littérature-politique par rapport au rapport littérature-philosophique. Qu'est-ce qui, dans le mode de discours, ou dans le contenu même du discours de la littérature, échappe à euh, ce que euh, peut dire ou faire le discours politique. En quoi la littérature peut commencer là où bah, le discours politique est dans une espèce d'aporie. On peut dire que la littérature commence là où le la film, la film est euh, en aporie, elle est là pour dépasser quelque chose. Alors, en formulant la question, bah, je commençais à, à, à formuler quelques réponses. Je me suis dit, euh, en fait, le discours de la littérature, contrairement au discours politique, n'est pas un discours de, de conquête du pouvoir, n'est pas un discours de domination. Euh, et euh, voilà, donc c'est peut-être ce, cette, cette entrée dans la réponse à partir de laquelle tu pourrais parler, comme s'il y avait une, une espèce dans le discours de, de la littérature de, de retrait par rapport à la, à la prise de pouvoir, par rapport à, à une velléité de, de, de, de domination. Si on, si on employait un, un terme de théologie, on dirait une espèce de kénose, voire de, de de retrait, de mise en retrait. Alors, est-ce que, ce que je suis en train de, de balbutier là, de commencer de me dire, est-ce que tu as rencontré un petit peu cela parmi les écrivains que tu as l'occasion d'interroger Et il me semble que oui, le fait que finalement, parmi les écrivains, il n'est pas véritablement d'hommes politiques, d'hommes qui tiennent un discours de conquête du de, de pouvoir. Tu as dit à l'instant, pour vivre, ben les écrivains ils sont bien obligés d'aller euh, euh, euh, dans les collèges, les lycées, et donc voilà, ils ne sont pas du côté des possédants, ils ne sont pas du côté de la domination, ils ne sont pas du côté du pouvoir politique effectif. Voilà, j'aimerais que tu réagisses un petit peu à partir… De ce Merci, c'est une question intéressante. Euh, effectivement, il y, y a peu d'écrivains de, peu de, peu qui, qui aient mené des carrières politiques. En revanche, beaucoup d'hommes politiques ont voulu faire la mais ça c'était un autre problème. Euh, en fait, j ai, j ai une partie de la, la réponse à ta question se trouve dans la, la, la réaction des écrivains lorsque je leur ai fait entendre cette phrase de Stendhal expliquant que la poétique dans la littérature, ça serait comme des coups de feu au milieu d'un concert. Et je leur ai demandé de réagir. Est-ce que l'exposition directe d'idées de poétique, de slogans, de propositions, de concepts politiques, serait acceptable en littérature Et nombre d'entre eux ont donné raison. Hein. À cette, euh, à cette opinion de, de Stendhal, à cette formule de Stendhal, en considérant que euh, la littérature était de l'ordre de ce qui euh, faisait entendre une, une pluralité, un non-déterminisme, une, une ouverture euh, des, des champs de sens, et, et ne saurait donc euh, pouvoir euh, porter une doctrine, et qu'il y avait une incompatibilité entre une littérature doctrinale, une littérature à thèse, et euh, une littérature euh, représentant avec justesse le monde. C'est là-dessus que, que le départ s'est fait euh, entre littérature euh, et discours politique. Et je crois que euh, de ce point de vue-là, les, les écrivains euh, sont, sont très, très fermement attachés à une littérature qui, qui euh, ne soit pas euh, celle d'un d'un roman à thèse, d'une prise de parole idéologique, euh, d'une conceptualisation très très appuyée, euh, mais mais euh, pas s'entendre une réflexivité, euh, un rapport euh, euh, euh, d'attention euh, multiple. Euh, aux, aux, aux sensibilités et même les écrivains de, de gauche, hein, quelqu'un comme Arnaud Bertina que j'ai que j'ai que j'ai interviewé, euh, par exemple lorsque dans des châteaux qui brûlent, il met en scène une usine occupée par euh, des ouvriers euh, et, et on sent qu'il est clairement du côté hein, des ouvriers. Qu'il a interviewé dans d'autres circonstances, il fait aussi entendre euh, la, la sensibilité euh, du porte-parole du ministère. Et des CRS qui doivent déloger les, les ouvriers en expliquant qu'effectivement, euh, il devait conserver une justesse d'équilibre dans, dans les points de vue et, et, et que sinon, il aurait versé dans un, dans un roman à thèse, il aurait fait entendre ces, ces coups de feu dans le concert qu'auraient été les, les doctrines politiques dans un roman. Merci beaucoup. On a encore une dernière question pour toi, Alexandre. Non, non je ne crois pas. Non, non. <rire> Heureusement, parce que tu dois. Euh, de toute façon, on est tous sur un agenda assez, assez commun. Donc, il nous reste merci vraiment de te remercier. Bon. Oui, merci mille fois, euh, Alexandre. De... Je pas mes, mes, mes salutations, tout Et je vous dis à bientôt. Alors.